Le festival Cours a le grand plaisir d'annoncer les noms des lauréats des Prix Critiques sur Cours et Cinétube 2022. Le concours était ouvert comme chaque année depuis 15 ans aux élèves des classes élémentaires, des collèges et des lycées, mais également aux étudiants de l'enseignement supérieur. Les jeunes ont pu réaliser leurs critiques écrites ou vidéos dans la langue de leur choix. Cette année, 12 prix ont été remis. Dans la catégorie élémentaire français, Lilo Ripaud pour sa critique illustrée, inspirée du film Bolide, de Juliette Guillot. CM2, école Saint-Michel de Rennes. Clémence Vaillard, pour sa critique Liberté, inspirée du film Les Filles du Vent, de Héloïse Ferlet. CM2, école La Pince Guerrière, de château giron Catégorie élémentaire breton, Thomas Massy Cabras. Et Yohan Martin pour sa critique illustrée inspirée du film Bolide de Juliette Guillot, CM1, École Saint-Michel de Rennes. Catégorie Collège français, Philomène Le Billan-Masson pour sa critique comme Deux coups de dos inspirée du film Colonie de Romain daudet jahan 3e Collège Anne de Bretagne de Rennes. Catégorie anglais, Swan Couvray pour sa critique Never Give Up inspiré du film Other Half. De Lina Kalcheva. 5e collège Rosa Park de Rennes. Catégorie lycée pro français. Timothée Gouard pour sa critique. Le sens des questions inspiré du film. Hi, who are you? de Gaia Grandin Menzelski Première bac pro, lycée Louis-Guillou-Rennes. Catégorie lycée anglais. Philomène Boivon pour sa critique « For Her Love », inspirée du film « Au revoir Jérôme » de Gabriel Selney, Chloé Far et Adam Siliard, Première lycée Émile Zola de Rennes. Catégorie lycée espagnole. Clémence Labat pour sa critique « La acceptation des Sous Passado, inspirée du film « Night of the Living Red » de Ida Milum. Seconde 10 lycée Victor et Hélène Bach de Rennes. Catégorie lycée arabe. Rawan Al-Dalou pour sa critique. Serra Tahiri, inspiré du film Night of the Living Dead de Ida Meloum. Mac lycée Louis Guilloux de Rennes. Catégorie lycée français. Gaspard Leroux pour sa critique Aria, la nouvelle technologie. Inspiré du film Aria de Christopher Poole, seconde 3, lycée Saint-Vincent de Rennes. Catégorie Enseignement supérieur français, Eva Debieux pour sa critique introspection émotionnelle, inspirée du film Night of the Living Dread de Ida Meloum, DN MAD 1, lycée Brechini de Rennes. Cinétube, prix du jury, Matteo et Paul pour leur critique numérique 100% Urbex, inspirée du film Memento Mori de Paul O'Flanagan, 4e 4, Collège Marie Curie de l'Aisne.